est-ce que tu veux un petit bonhomme sur ton doigt Tu veux un petit bonhomme Oui Alors, Comme ça, on va mettre sur le doigt. Ah, et voilà Voilà, tu veux un petit bonhomme Je m'appelle Laetitia Carré, je travaille à la médiathèque de Roubaix où je suis chargée d'accompagner les projets d'éveil au livre, surtout hors les murs de la médiathèque. Ça passe par le livre. Et ça passe aussi par la tradition orale enfantine, donc une rencontre parent-enfant autour de ce répertoire spécifique que sont les enfantines. Il a ce site particulier qui se joue vraiment en interaction entre un adulte et un enfant et qui permet aussi de s'appuyer sur le corps pour raconter des histoires. C'est ce répertoire-là en ce moment qu'on met à l'honneur, qu'on essaye de partager très largement avec les parents, avec les professionnels de l'enfance et avec les enfants bien sûr, puisqu'ils sont les premiers concernés. L'idée, c'est que les parents et les enfants vivent un moment ensemble où ils jouent sur leurs mains, sur leur visage, sur les genoux. Et quand c'est possible, les parents partagent aussi leur propre répertoire. C'est un répertoire qui existe dans toutes les langues, qui est universel. L'impact sur la relation parent-enfant, c'est que ça crée euh, un échange tendre, un échange complice. Monsieur Pousse dort bien au chaud. Toc, toc, toc. Et ces petites enfantines, elles nous permettent, ce sont des formules très courtes, et de s'arrêter dans son quotidien pour nourrir affectivement son enfant. Toc, toc, toc. Monsieur Pousse, il est l'heure. On va se raconter des petites histoires, et puis on va se dire bonjour. Oh, d'accord. Je sors. Merci, bonjour. C'est aussi une ouverture à la poésie du langage, une ouverture sur l'imaginaire de l'enfant puisque de, de la main vont surgir un tas d'histoires. On va voir sauter un lapin, on va voir pousser des légumes, on va voir des oiseaux qui viennent s'abreuver dans le bassin qui est au creux de la main. On crée vraiment un univers à partir du corps de l'enfant, un univers poétique. Bonjour. Bonjour Ninon. Vous connaissez ce drôle d'oiseau-là Étrange. Dans mon jardin, il y a une minette chardonnerette elle est douce, elle est câline. qui est-ce qui veut venir faire Minette Chardonnerette tu peux venir si tu veux, viens Olivia on va montrer comme ça les autres ils vont pouvoir faire aussi voilà, pour ça on remonte un petit peu sa manche, vous pouvez faire avec votre enfant voilà. on installe bien cette petite main toute chaude dans ma main. elle est froide ma main la tienne elle est chaude mmh, très agréable Minette, chardonnerette d'où viens-tu du bois Qu'apportes-tu des petits minous Comment sont-ils tout doux, tout doux, tout doux Tout gris Tout gris Tout gris tu a été douce cette minute sur un bon arête Tu veux le refaire avec ton papa Tu peux faire avec ton papa si tu veux.